Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'alcool et si jamais tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement ton guide de la confiance en soi. Le lien se trouve dans la description. C'est parti j'ai pas touché à une goutte d'alcool depuis à peu près 3 ans, c'était en septembre 2015, et c'est vrai que quand je dis ça, quand je refuse un verre, quand je dis que je bois pas d'alcool, généralement ça, ça c'est souvent la même réaction, les gens pensent que j'ai eu un problème avec l'alcool. Alors ça crée souvent des situations rocambolesques, et j'imagine que ça faisait bien longtemps que t'avais pas entendu le mot rocambolesque, et c'est vrai que la consommation d'alcool c'est juste ultra démocratisé, ultra banalisé même. On boit l'apéro constamment, toutes les occasions sont bonnes pour consommer de l'alcool, on rentre le soir, on s'ouvre une bière, on sort entre amis, on boit de l'alcool, on fait un pique-nique entre amis, il y a une bouteille de rosé, ou de vin rouge. Bref, en fait, tout le temps, il y a consommation d'alcool. Et c'est une très bonne question que tu n'as pas posée, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool C'est une très bonne question Quand tu pratiques assidûment la musculation, tu fais généralement aussi attention à ce que tu manges, à ton alimentation. Et euh, j'avais lu un truc qui m'avait juste choqué, en plus du risque de blessure, c'est qu'un gramme d'alcool représentait 7 calories. C'est beaucoup, 7 calories pour 1 gramme, et la particularité de ces 7 calories, c'est que ça représente juste des calories vides, des calories inutiles. Ça n'apporte absolument rien à ton corps, rien de bénéfique en tout cas. Mais au-delà de l'aspect purement diététique de la consommation d'alcool, euh, là où je voulais en venir, c'est que ça altère nos capacités à prendre de bonnes décisions. Par exemple, envoyer un SMS à ton ex alors que tu es complètement bourré, c'est pas forcément une très bonne décision. Je vais monter sur la murette. La consommation d'alcool a plus tendance à te diminuer, qu'à te faire grandir, qu'à améliorer tes compétences, tes talents naturels ou tes, tes capacités. On est moins précis, on est approximatif, on cherche nos mots. Et quand tu atteins cet état d'ébriété suffisant pour que tu aies l'impression que ta bouche a envie d'être autonome. Tu as envie de dire certains mots, mais ta bouche a décidé d'en dire d'autres. Attention, ce serait sérieux. Je... Chez les personnes qui consommaient de l'alcool en excès, on a constaté une diminution, une altération de leur mémoire. Notamment parce que l'excès d'alcool va influer sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure cérébrale et quand tu bois trop d'alcool, en fait, bah, ça vient la défoncer. Donc quand tu te réveilles le matin et que tu ne sais absolument plus qui est la personne à côté de toi dans le lit, c'est que ton hippocampe a sûrement fini en PLS. Enfin, tu vas dire avec sa vidéo, le mec, il enfonce des portes ouvertes. Il est juste ni plus ni moins en train de dire que l'alcool, la, la consommation d'alcool est mauvaise pour la santé. « Super, merci Tony, heureusement que tu es là pour nous apprendre ça. » quoi. Évidemment, tout le monde sait ça, mais on, on peut super facilement tomber dans ce piège social de consommer de l'alcool parce que c'est la norme. Si tu suis cette chaîne, tu sais que j'essaye de t'inviter autant que possible à prendre tes décisions par toi-même, à essayer d'être influencé le moins possible par ton environnement extérieur. Notamment parce que si tu cherches à avoir une vie qui a plus de sens et à aussi avoir plus de succès de manière générale dans les différentes catégories de ta vie, il va falloir que tu prennes tes décisions par toi-même. Et que pour moi qui n'en consomme plus depuis maintenant 3 ans, je n'en ai trouvé que des avantages en fait. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'être bourré pour passer une bonne soirée On pourrait croire que boire de l'alcool va nous permettre d'atteindre un état dans lequel on est plus cool, plus détendu, plus à l'aise et ça va nous permettre du coup de demander le numéro à une fille ou de, de tenter de la séduire par exemple plus facilement. Et on pourrait voir le problème différemment en essayant simplement d'identifier ses forces, d'identifier ses faiblesses, de travailler sur soi, de travailler à s'améliorer pour réussir à dépasser des situations qui aujourd'hui nous semblent compliquées. Mais sans utiliser d'artifice, sans se droguer ou sans boire de l'alcool. Simplement en travaillant sur soi de manière saine et de manière pérenne. Parce que si notre fin en soi, c'est de réussir à aborder une fille en soirée et qu'on pense qu'en buvant de l'alcool, ça va être plus facile, on est simplement en train de s'illusionner. Parce qu'on a l'impression qu'on est plus on a l'impression qu'on est plus à l'aise, alors que souvent, la fille, elle nous prend juste pour un gros lourdeau bourré, quoi. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est que le lendemain d'une soirée, je suis en pleine forme et je peux quand même en profiter. Je suis pas coincé au fond de mon lit à me maudire, à regretter, à culpabiliser d'avoir trop picolé. Et puis, il y a l'aspect purement économique. Quand tu ne bois pas d'alcool, tu fais des économies incroyables. J'ai envie de te lancer un défi, car je vois ta petite mine réjouie que tu es du genre à te lancer des challenges. Euh... <rire> Pas du tout. Le défi c'est de pas boire d'alcool du tout pendant 7 jours. Juste pour essayer, juste histoire de procéder à une expérience. Alors l'idéal ça serait que tu puisses te lancer ce challenge sur 30 jours, mais on peut commencer petit. Une semaine c'est déjà très bien. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à smatcher le pouce bleu, à la partager autour de toi si tu penses qu'elle peut servir ou euh, intéresser d'autres personnes que toi. Si c'est pas déjà fait, tu peux également t'abonner à la chaîne et également activer les notifications. C'est une petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ça te permettra de savoir quand je publie une nouvelle vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler de ça avec toi. N'hésite pas à réagir également dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à te répondre et je te dis à très bientôt. Salut